Je vais vous faire une petite leçon de dessin à partir des trois poissons. C'est un livre, euh, enfin mon dernier livre. Comme euh, tout personnage, il y a toujours un point de départ. Donc à, après réflexion, je voulais qu'il qu soit super simplifié dans ce genre-ci. Voilà. Et euh, bon, bah, ça l'était peut-être un peu trop. Et bon j'ai continué en refermant la nageoire et en posant un œil, Voilà. Bon, c'était pas assez expressif. Donc j'ai gonflé un peu le poisson. Je lui ai fait une bouche. Et je suis arrivé à ça. Et euh, bon, la forme n'étant pas... Tout à fait satisfaisante. C'est presque un rond écrasé avec une, bou une bouche ouverte pour euh, marquer l'expression, une nageoire et pour euh, mettre un peu de vie dans le dans le dessin. J'ai rajouté un peu de matière dans la dans la nageoire. Voilà. Bon, on est arrivé à ça. Et puis après, je me suis dit. Est-ce que c'est encore euh, trop simple ou pas assez Mais bon, c'est continuer. Donc là, on peut lui ajouter des, des nageoires. Voilà. Et puis après, euh, on le recontinue. Bon, on a une nageoire ici, une nain, et puis après avec les écailles. Voilà, et mon choix s'est porté sur euh, celui-ci. Voilà. Dans le sens où euh, il était simple et... Un tout petit peu compliqué et, et, et qui sont, on rajoute des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, quoi. C'est pas, qui perturbent même euh, l'expression. Bon. Maintenant, en l'abordant peut-être euh, aujourd'hui, euh, j'aurais peut-être fait d'une toute autre façon, mais enfin, euh, à, à l'époque, c'est celle-ci qui me semblait la plus juste. Voilà.